qui ne reconnaît pas l'importance de la lecture dans le développement personnel de nos jeunes. Depuis leur enfance, nos élèves sont de plus en plus mis en contact avec des textes numériques variés. Or, comment nourrir la curiosité de l'ensemble des élèves, et ce, peu importe leurs conditions? L'accès à l'information est un enjeu vital pour développer le jugement critique des apprenants du 21e siècle. Afin de développer leur plein potentiel, il importe de veiller à ce qu'ils aient en main des documents respectant le seuil minimal d'accessibilité. Heureusement, le recours au numérique facilite l'utilisation des fonctions d'aide à la lecture. Dans cette section d'auto-formation, différentes possibilités vous seront proposées pour que le texte soit sélectionnable et que ses caractéristiques, telles que la police de caractère, le contraste, l'alignement et la hiérarchisation des titres, permettent à tous de bénéficier d'un document accessible. Un petit pas pour l'inclusion, un grand pas pour le plaisir de lire.